Ce soir, dans Super Reality TV, la grande finale. Et c'est vous, chers téléspectateurs, qui déciderez chaque voix compte. Pour Mélissa, tapez 1. Pour Kevin, tapez 2. Et ce soir, dans Super Cristo, la grande finale. Pour le poulet rôti, tapez 1. Pour les saveurs de la mer, tapez 2. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, ce sont les élections européennes. Vous avez voté pour eux Maintenant, votez pour vous. Élection européenne du 26 mai 2019.